Je m'appelle Jean-André Lasserre, euh, et donc je suis euh, candidat Courbevoie euh, pour les prochaines municipales. Alors, je vais avoir l'occasion d'ailleurs d'expliquer aux, aux habitants de cette ville un peu quel est le sens de cette candidature et puis peut-être plus encore avec qui je compte euh, me présenter, puisque l'équipe municipale, ce sont des hommes et des femmes c'est un collectif je crois beaucoup dans l'intelligence collective il y a quelqu'un qui est là pour incarner un projet le faire vivre et créer les conditions de mise en place de ce projet à l'intérieur de l'équipe et avec les habitants Je suis à Courbevoie maintenant depuis près de 15 ans. Je dois me tromper à une année près. Je suis venu dans cette ville comme beaucoup de Courbevoisiens, en tous les cas ma génération et celle qui est venue après, un petit peu par hasard. J'étais dans Paris et nous cherchions de l'espace-vie. Et donc au départ, Courbevois était une sorte d'opportunité par rapport à des facilités de déplacement. Et quelque part, la relation à la ville, elle s'est faite par les enfants, et puis, quand on commence à s'intéresser aux enfants, à l'école, et de l'école, la ville en général, et c'est comme ça qu'on s'engage dans une ville et qu'on finit par devenir un, un militant, un acteur. Et euh, je suis un candidat qui, au fond, euh, s'inscrit, s'inscrit, enfin, dans cette réalité le rapport à une ville qui est Courbevoie et puis le rapport à la politique une façon de concevoir la politique qui repose beaucoup sur ce principe de participation des habitants, démocratie participative et puis la troisième chose un candidat qui entend un pied plus qu'un pied dans le réel puisque euh, je ne suis pas un professionnel de la politique, euh, je, je travaille et j'exerce des responsabilités. Et au fond, c'est un petit peu au carrefour de ces trois euh, éléments que euh, se situe ma candidature. C'est une candidature qui est euh, avec un objectif très simple, le mien, et puis celui de toute l'équipe, et j'espère de toutes celles et tous ceux qui viendront nous rejoindre, il y en a déjà pas mal, et bien d'être... Euh, c'est les ceux qui vont prendre la suite, une alternative, une alternance dans une ville qui est dominée par la même famille politique depuis un demi-siècle. Je crois qu'il faut parfois prendre le risque, euh, prendre le parti, d'incarner, de, enfin, de vouloir le changement. Euh, C'est dans le changement, dans le mouvement que l'on fait évoluer une ville et dans la ville, les habitants.